Demande 58 La circulation des richesses. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre amour. Merci de faire de moi amour éternel le réceptacle parfait de ton abondance, afin que mon être regorge en tout point de tes richesses inestimables. Merci de faire de moi, amour éternel, un réceptacle qui laisse couler son abondance pour tous, afin que fructifie tout ton jardin selon ton cœur. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.